The cat sat on Bonjour à tous, et eh bien aujourd'hui je voulais vous faire découvrir la nouvelle application disponible sur les téléphones Android et tablette Android, la nouvelle application de la chaîne de télévision locale ETV. Et eh bien en téléchargeant cette application vous avez accès à toutes les émissions de la chaîne. Donc vous voyez en page d'accueil là on a les dernières émissions qui ont été tournées. On peut, C'est très instinctif d'utilisation avec le pouce, vous voyez vous pouvez passer d'une émission à l'autre ou d'un reportage à l'autre. Okay. <laughs> et euh, donc vous pouvez euh, si je retourne sur la page d'accueil vous avez une multitude de, de services qui sont proposés, c'est assez intéressant vous avez une veille d'information avec le partenaire info.gp sur l'ensemble de la presse euh, antiaise. vous avez un zoom sur l'actualité euh, dans le monde avec le, le partenaire euh, replay et euh, vous avez accès bien sûr à la météo les cartes météo pour la Guadeloupe, la Martinique euh, la Guyane euh, vous avez euh, en particulier avec la chaîne de musique Guadeloupe 4 TV, euh, l'accès à euh, toutes les émissions et l'actualité anti musicale. Vous avez à, à, à l'intérieur de cette application une autre application Code QR qui vous permet de scanner directement à la télévision euh, ben, euh, une émission actuellement en cours et que vous souhaiteriez euh, tout simplement euh, revoir plus tard parce que vous n'avez pas le temps de le, la regarder ou tout simplement euh, en pour l'envoyer à un de vos amis. Vous avez la grille des programmes du lundi euh, au euh, dimanche euh, pour savoir exactement précisément qu'est-ce qui, euh, qu qui va passer à la télévision. Bien sûr. Vous avez accès à la chaîne de télévision en direct, directement à partir de l'application, et cela gratuitement. Euh, vous avez d'autres services comme euh, ben, la présentation de toutes les émissions, ou le rappel de, des fréquences de la chaîne, les émissions euh, qui sont actuellement diffusées euh, sur votre télévision euh, locale. Et donc, vous avez une fiche descriptive, par exemple, on a une fiche, euh, on va prendre les ateliers cuisine. Euh, et ben voilà, ben vous savez exactement précisément de quoi ça parle. Vous avez accès à toutes les émissions euh, euh, en replay, mais pas que celle là hein, Vous avez vraiment toutes les émissions, vous avez c'est une multitude euh, d'émissions locales avec les coachs avec la musique, avec les bons plans, etc. Euh, ben, je vous laisse découvrir ça. Vous avez un moteur de recherche interne pour rechercher dans l'ensemble de toutes les vidéos sur 8 ans sur 8 ans. Bien sûr, vous pouvez rechercher sur le web avec Maximiné euh, bah, une information directement sur, sur l'Internet. Sur Et euh, vous avez également, euh, ça c'est génial, un bouquet en direct. Euh, vous avez accès à toutes les chaînes d'information euh, dans le monde. Vous avez bien sûr les chaînes de françaises, elles sont pratiquement toutes là. Euh, France Info, euh, BFM, CNews. Les chaînes d'information, mais pas que françaises, allemandes, espagnoles, européennes, américaines. Euh, vous avez les chaînes australiennes, euh, les chaînes, toutes les chaînes d'Afrique également, euh, le Japon, l'Asie, euh, etc. Et donc, c'est une application vraiment euh, très intéressante et que je vous invite à télécharger. Et donc, bah, voilà, bah, c'était mon petit clin d'œil du jour. Et ben bah, je vous dis euh, à bientôt et partagez cette vidéo en masse. Ciao, bye bye.